Je suis Alexandra Ferré, chef de projet RSE et du projet de certification Bicorp pour le groupe Rocher. Je suis Sébastien Bourguignon, je suis directeur marketing de la coopérative des Vignerons de Busée. Donc le programme We Are Chain, c'est un programme de mobilisation des collaborateurs du groupe Rocher. Ils sont 10 000 à travailler dans nos bureaux et ils sont extrêmement intéressés par la RSE. Donc nous, on a voulu leur donner les moyens d'agir. L'édition 2019 est un petit peu particulière puisqu'elle était sur le thème du Zero Waste. Cette année, nous avons développé une nouvelle édition lié à la biodiversité. Et l'année qui arrive, nous allons parler de la mission. Comment est-ce qu'on est un collaborateur et qu'on travaille en entreprise à mission. Le projet qu'on a présenté s'appelle le Laboratoire d'innovation territoriale, qui se décline en fait sous trois axes. Un premier axe qui est lié à la viticulture avec un vignoble expérimental. Il y a un deuxième axe qui est lié au verrou psychologique. Et enfin, le troisième axe est un axe qu'on appelle l'atelier du vivant. Nous réunissons un certain nombre de chercheurs, d'experts, de techniciens pour essayer de trouver des nouvelles méthodes et nouvelles pratiques en viticulture et en agriculture en général. Au sein du groupe Rocher, nous avons conçu nos ambitions RSE à horizon 2030. Depuis 2019, nous sommes devenus entreprises à mission au sens de la loi PACTE en reconnectant les communautés à la nature. Nous allons faire ça aussi à travers nos produits, des actions de consommation responsable et de l'innovation au service de la biodiversité. La démarche RSE, elle est complètement intégrée dans notre fonctionnement d'entreprise. Notre ambition, c'est d'abord d'avoir un travail de sensibilisation qui soit le plus important possible et on peut essayer d'inciter aussi les autres entreprises à s'engager davantage dans des démarches RSE. En 2019, on a participé au prix SEGOS Minparitech sur la RSE et le développement durable pour vraiment valoriser ce programme. We Are Change, c'est un peu l'ADN du groupe. On a des collaborateurs qui viennent du terrain et qui sont extrêmement engagés. Et nous, on voulait un peu leur rendre l'appareil. Aller en externe, chercher une validation de leurs actions et leur dire félicitations, merci, et que grâce à eux, on pouvait aller plus loin dans la stratégie RSE. Avoir un prix qui, justement, est reconnu, et c'est le cas, ça permet de gagner du temps, très souvent. Parce que ça permet, en un symbole, en quelques mots, justement de montrer qu'il y a un engagement fort. Ça vous permet de valoriser déjà ce qui existe, de faire naître des nouvelles initiatives et de créer un cercle vertueux. Il faut y aller, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas participer, au contraire. À vous tous, les futurs candidats potentiels, j'ai un conseil, c'est lancez-vous dès maintenant.